Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles J'espère que vous allez bien Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes Quand on vous parle De cette histoire de drogue Quand je vous dis le coup d'état Ça a été fait pour ça Les gens pensent que non On est là, on n'aime pas le bandit Mamadi Doumbouya Non Tant que ces bandits sont là La Guinée est foutue à jamais Hier, on vous parlait d'une saisie de 2 tonnes de cocaïne à Zor, vers la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. On n'a pas fini de parler de ça. L'affaire de Philippines, ça aussi c'était récent. Le Nigérian, tout ça là, c'est en espace de combien de jours La famille regardez encore Urgent au port de Conakry, saisi d'une importante quantité de drogue, la hiérarchie du CNRD sur place, la hiérarchie du CNRD sur place, que nous venons d'apprendre, c'est le dépêche de Mosaïque Guinée. Nous venons d'apprendre une importante quantité de drogue vient d'être saisie au port autonome de Conakry, selon les informations. Toute la hiérarchie militaire du comité national de rassemblement, c'est-à-dire le CNRD, est en ce moment sur place. Nos sources indiquent qu'à bord du navire arraisonné se trouvent des Ghanéens, Léonais et Guinéens. Il s'agit apparemment d'un puissant réseau qui serait derrière ce trafic. <rire> oui, Vous avez vu chaque jour on est là, on vous parle On vous dit ce coup d'état Ça n'a rien à voir avec la démocratie C'est des narcos Et leur ami Mamadou Doumbouya Les Idiamines Ils sont dans ce réseau il y a longtemps Amara il est dans ce réseau il y a longtemps Et c'est pourquoi nous disons à l'armée guinéenne De prendre vos distances De vous décider dès maintenant Parce qu'on a affaire à un pouvoir de narco Malgré qu'on parlait l'affaire de drogue Ici les journalistes, -là, les à cafés de Girassi, les Moussa Moïse, inspecteur Colombo. La Guinée n'a jamais été comme ça. Et eux, ils sont venus que ce soit des militaires. Nous sommes venus pour lutter contre la gabegie. Mais chaque jour, ce sont des saisies records J'ai prévenu les filles ici. J'ai dit à nos soeurs arrêter de devenir des transporteurs de ces colis-là. Beaucoup sont dans les prisons à Dubaï. Dans les pays arabes, beaucoup sont dans des prisons parce qu'ils ne vont jamais dire à leurs sœurs, ils ne vont jamais dire aux membres de leur famille de transporter la cocaïne parce qu'eux-mêmes, ils connaissent le danger, les conséquences si on te prend dans un pays avec la cocaïne. Mais on vous dit « Oh non, venez !»« Vous allez vous faire 50 000 dollars, un voyage. » Une fois que vous rentrez dedans, c'est fini. C'est que vous êtes des cobayes. Vous êtes leur cobaye. Eux-là, ils vont jamais s'afficher. Eux-mêmes, ils vont jamais voyager. Mais vous voyez maintenant. Donc, des sources sûres. Nous apprenons que l'Argentier de Mamadou Doumbouya, le groupe des Papa Fofana, il s'agit de leur grand réseau. <rire> Pourtant, on vous parle ici. Alta maintenant. On vous a dit le coup d'état, c'est le coup d'état des narcos. Y'a yeah. Ah, chaque... Ah, non, non, non. Vous avez, on a, ils ont dit ici, Damaro, c'est le menteur. Moi, je vous ai dit depuis le coup d'état. Le coup d'état, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Le coup d'état n'avait rien à voir avec les conditions de vie des Guinéens. Le coup d'état, les narcos, ils étaient coincés au coup. Le président Alpha Condé, vous avez vu. C'est pourquoi chaque fois, je vous rappelle, avant le voyage du président Alpha Condé en Turquie, la pression était au coup des narcos. Le retour du président Fakonde, il allait mater ces gens-là. Les têtes étaient déjà connues. C'est pourquoi ils sont passés à la vitesse supérieure pour faire le coup d'État. Mais à chaque fois qu'on vous parle, moi, Damaro, qui vous parle, mon oncle était président de l'Assemblée. Je vous ai toujours dit, moi, ma vie ne dépend pas de mon oncle. Aucun membre du gouvernement du, du RPG. Donc, dans ma tête, je suis libre, tranquille. Voilà. Je ne suis pas un communicant de quelqu'un quelqu'un me paye pour dire il faut parler. Non, je vous ai dit, dès le début, je vous ai dit d'analyser la situation. Maintenant je reçois des messages, des messages un peu partout. Eh Damarodon, c'est toi qui avais raison sur les bandits là. Mais pourtant, je vous ai dit dès le début, ça n'avait rien à voir avec la démocratie, rien à voir avec nos conditions de vie. Ce sont des officiers narcos. Ce sont des officiers narcos qui ont fait le coup d'État. Est-ce que l'armée, vous avez vu un camp militaire se lever et tirer Non. Et chaque fois on vous parle, Mamadou Doumbouya s'est servi des forces spéciales et il a profité de la pression de l'opposition guinéenne son coup d'état. Mais aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Le pays n'avance pas. Aucun secteur n'avance pas. Le nom de la Guinée est gâté. Les Américains, tous les pays du monde aujourd'hui, les Guinéens quittent la Guinée pour Dubaï. Ils sont fouillés. Ils vont partout, ils sont fouillés. Donc, c'est pour vous dire que... C'est le coup d'état des narcos. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Donc, vous avez compris. Donc, tout ce que vous vous êtes en train de raconter... Le coup d'état, ceci, cela... C'est faux. Vous avez compris C'est le coup d'état des narcos. C'est le coup d'état de narco Mamadi Doumbouya et son clan des narcos hein? vous avez vu tous leurs contingents tous leurs contingents tous leurs contingents ils sont actuellement au port de Conakry parce que c'est un autre bateau encore ici on parle des tonnes ils vont encore venir vous tromper ici. Sinon, c'est des experts américains, des Européens qui doivent inviter. Qui doivent inviter là-bas pour dire, voilà, on a saisi telle quantité. Et chaque fois, on nous dit, oui, il y a des Ghanéens, il y a des Nigériens dedans. C'est devant vous. Ils vont les arrêter devant vous. Mais après seulement, on les libère. Ils ont libéré Mamadi Kaba devant tout le monde ici. Le grand de Dumbuya. Celui qui avait été arrêté au temps du président Fakonde. Son frère, le frère de Mamadi a été extradé du Mali. Tout le monde a vu ça ici devant les médias. Ils sont tous témoins. Mais personne ne parle de Mamadi. Les médias, personne ne parle. Il s'est évadé. Personne ne parle. Charles c'est les autres. Là, il s'est arrêté. Pourtant, c'est lui qui avait dit devant tout le monde qu'ils avaient brûlé trois tonnes de cocaïne. Via. mensonge. Vous n'avez pas honte. Hein. Vous, vous n'avez pas honte. Affaire de drogue, matin, midi, soir. Affaire de drogue, matin, midi, soir. Mais le pays est foutu. Le pays est foutu. Vous avez gâté l'image de notre pays. cest à vous qui êtes là, vous qui dirigez. A commencer par Dumbuya lui-même. A commencer par Mouaddi Dumbuya. Lui, c'est le premier narco d'abord. Idi Amin, deuxième. Bala Samoura 3 Amara 4ème et leurs amis civils les Ahmed Dirac, les Papa Fofana, hein, les Ousmane Dumbuya, ils sont tous là-bas. Le pays va avancer comment Vous ne voulez pas travailler. C'est l'affaire de drogue. Comment est-ce que la Guinée va avancer avec vous Des narcos. Voilà. Donc ça c'est l'affaire de drogue. Je vous ai dit, ils ont honte aujourd'hui le CNRD, l'affaire de Cancan. l'affaire de Cancan. Moi, je vous ai dit, jusqu'à preuve contraire, affaire de Alia. Vous avez écouté les médias aujourd'hui, vous avez entendu Fim parler, vous avez entendu les bars cafés parler de ça. Donc, euh, en quelque sorte, vous devez comprendre. C'est eux qui montent, c'est eux qui descendent. Ils ont été à Cancan, ils ont arrêté des manifestants. Donc, moi, personne ne va venir moi me dire que les contingents, là, ils sont partis pour Alia. Ils ont dit à quelqu'un qu'ils ont envoyé Alia là-bas. Personne. C'est moi qui avais parlé. J'avais par parlé de ça ici. Donc, que le CNRD, qu'ils arrêtent de nous manipuler. Si Alia est sorti, moi, je vais dire Aliam Doulilaye. Mais dire que, eux, ils vont venir nous faire croire que non, les contingents à Cancan, je vous ai dit c'est parce que les jeunes, ils ont jeté des cailloux dans la cour familiale de Dumbuya, à Cancan. C'est ce que le bandit n'a pas digéré. Ils ont brûlé sa photo, tout le monde a vu. Ben, sûr si ils viennent maintenant, parce que les gens de Cancan sont révoltés, les gens sont fatigués, ils en ont marre. Que... Et, Mamadi, tu peux nous faire ça Ceux qui l'ont soutenu dès les premières heures du coup d'État, les chefs de quartier, les jeunes branchés de Kanka, ce sont eux qui l'arrêtaient encore. Qu'est-ce que nous, on a voir dans, dans ça Nous, ça nous égale. Maintenant, s'ils viennent nous dire, l'inquisiteur qu'ils ont, Alia s'est évadé. Avec qui Comment C'est eux qui savent. C'est eux de nous dire. Et tant que moi, je ne vais pas entendre la voix de d'Alia, ou je ne vais pas entendre, en tout cas... Selon nos, nos services de renseignement, cette histoire, je vous dis, moi, je ne crois pas. Jusqu'à présent, je ne crois pas. Hein? Et ils sont en train d'arrêter des militaires un peu partout. Ça n'a rien à voir avec ça. On les a vus dans la ville de Cancan. Ce n'est pas à Souronconi, ils ont été. C'est dans la ville de Cancan, ils étaient. Donc, c'est eux qui savent. Parce qu'ils ont honte aujourd'hui. Cancan est fâché. Les gens sont révoltés. Les gens disent « Eh !» Ils viennent casser maison maisons des gens. Des injures. Des commerçants, des boutiques saccagées. Les gens sont fatigués de Dumbuya. C'est ça la vérité. Si l'argument c'est pour venir nous dire « Ah non, vous saviez, Ali a... »« Si Ali a devait fuir, là, ça a guégué d'où Vous saviez tous Si Ali a devait fuir, ça a guégué d'où Il était libre ils dormaient à la maison, ils quittaient au camp, venir à la maison. Si Alia devait fuir, c'est à Guigedou. Ce n'est pas leur histoire de mensonge là. Alia, s'il si devait fuir là, c'est longtemps. Mais ce pas des menteurs qui vont venir ici nous faire croire. Ah non, Alia, euh, il devait fuir, c'est rentré, c'est sorti. Non. Pourtant, tout le monde savait qu'il était libre à Guigedou. S'il se reprochait de quelque chose, pourquoi il n'a pas fui à Guigedou ils se sont déplacés, encore venus le prendre là-bas. Donc, que le CNRD, il s'assume. Vous avez été maté les gens de Cancan. -Can. Vous avez dessus les gens de Cancan. -Can. Parlons de ça. Ne venez pas nous dire ici. Vous avez pris tout ce contingent. Des drones, tout ça. Que nous... Vous avez peur, c'est tout. Vous avez juste peur aujourd'hui. L'armée n'est plus avec vous. Et c'est ça la vérité. Les dans sa, La Guinée dans sa totalité 95% des Guinéens Ils sont fatigués de vous Rien ne marche dans le pays Même à la fonction publique encore Avec leur recensement Plus de 60 milliards Yombuno et ses clans Ils se sont partagés cet, cet argent Il y a encore 4 Et quelques 4 700 Et quelques Personnes encore Qui seront sans emploi Je vous dis c'est incroyable un ministre vaurien qui a été viré de la fonction publique, c'est lui qui est en train de faire ça aujourd'hui. Toi, tu as été viré pour abandon de job. C'est toi qui es en train de traumatiser les gens aujourd'hui. Fonction publique. À part l'innovation, qu'est-ce que ces gens-là ont apporté comme innovation Rien. De tous, des beaux parleurs. Ils sont juste là pour parler. Regardez Ousmane Gawal. J'avais même vu ça cest à je vous dis des petites personnes. Vous avez entendu ce... Bon, regardez, euh, Ousmane Gawal. Tellement que c'est des petites personnes. Lui et c'est loups, c'est loup balde. C'est loup balde dit, « Quelle horreur, cultivez au moins du cannabis comme ça, vous aurez beaucoup d'argent et rapidement. » Il dit, « Les écologistes des réseaux sociaux sont les premiers autour du bol de riz préparé avec du, le feu du bois. » des petites personnes comme ça. On dit de lutter contre hein? euh, euh, les, les billes de bois pour ne pas que les gens vont mettre le feu dans nos forêts Ils disent qu'ils envoyaient des gaz butanes. Au lieu d'encourager ça, on voit un ministre porte-parole de ce gouvernement encourager les gens à investir dans les fagots de bois. Mais c'est incroyable. Vous êtes là à dire, ah non, nous allons lutter comme ça. Et l'autre est en train de faire le contraire. Ousmane Gawal est en train de nous montrer le contraire, en train de pousser les jeunes à aller défricher les forêts, à aller brûler les forêts, à chercher des fagots de bois. Comment est-ce que la Guinée va avancer Avec des guignols, quoi des ministres. Tous des guignols, des gens sur Facebook. Ils sont tous sur Facebook. Ils n'ont rien à faire. Ils sont sur leur téléphone. Ce que nous nous faisons là, ils sont les premiers abonnés. Ils ont tous des faux comptes. Actuellement, je vous parle, ils sont dans le direct. Ou soit quand on finit, ils sont tranquilles, ils sont en train de regarder. Qu'est-ce qu qu'ils ont dit encore aujourd'hui Un gouvernement Facebook comme ça, des pommes, ils n'ont rien dans la tête. La honte totale, la famille. Voilà. Donc, euh, prenez, quand on vous parle, on vous dit souvent... Le coup d'État, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ce sont des bandits. Mamadi Doumbouya n'est qu'un simple traite. Voilà. Et Mosaïque vient de publier et vous-même vous voyez. Ça, c'est maintenant, ça ne fait, ça fait même pas une heure du temps. Voilà. Une heure seulement. Il y a un autre bateau qu'ils ont attrapé. La quantité, c'est beaucoup. On parle des Guinéens. Voilà, attendez, je vais. Voilà. Des, des Ghanéens des Léonais et des Guinéens. Et selon nous, nos informations, que l'argentier de Mamadi Doumbouya, Papa Fofana, que c'est leur réseau. Et qui parle de Papa Fofana, parle de Mamadi Doumbouya. Donc c'est le réseau même de Doumbouya. C'est le réseau de Doumbouya. Et je vous dis, cette histoire, rien ne va sortir dedans. Mettez en tête que rien ne va sortir dedans. Rien du tout. Des gens qui ont fait évader Mamadi Kaba ils ont fait évader Momadi Kaba. Vous pensez que l'affaire là, quelque chose va sortir Hein Même si la douane guinéenne, ceux-ci font leur, leur boulot, mais le fait que c'est des amis de Dumbuya, lui-même il est complice dedans, ben rien ne va sortir dedans. La Guinée est juste foutue à jamais. Donc, euh, je vais vous laisser merci à tout le monde. Le combat continue, on est ensemble abat les à abat les narcos voilà on se reprend encore le soir pour d'autres directs chaque fois je vous parle chaque fois je vous parle de l'affaire de drogue maintenant vous êtes en train de voir clair dedans vous avez compris maintenant que c'est le coup d'état des narcos parce que chaque jour chaque jour même les médias, les cafés ne veulent pas en parler parce qu'on les a donné des consignes de ne même pas en parler mais vous voyez clair dedans maintenant que ce coup d'État, c'est le coup d'État des narcos. Non, non, non. Ce, ce sont les amis de Dumbuya et lui-même, il est dans le réseau. Celui qui ne connaît pas l'histoire de Dumbuya, il peut aller à Nolan demander. Il était avec Bakala. Donc, nous, on n'a pas besoin de rappeler... Bakala est décédé. Voilà, qui est Bakala? Donc moi, je n'ai pas besoin de vous rappeler ça. Voilà. Donc, euh, Mamadou Doumbouya, son passé, c'est ce qui lui rattrape aujourd'hui. Son passé, c'est ce qui lui le rattrape. Altabrakem Malouyaï, les Guinéens sont fatigués de vous. C'est la honte du siècle. Vous avez cru que vous avez humilié le président Fakonde. Regardez-vous maintenant. J'ai dit dès le départ le coup d'état des narcos. Et aujourd'hui, chaque jour, chaque jour L'affaire de drogue. Eh, Allah. Diamana Rotien. Eh, Alte Maluya Temboutou. Alte Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous dites que vous êtes des militaires. Dadis est venu ici. On a vu les dadis. Comment ils ont maté les narcos. Mais parce que c'est vous-même. C'est votre coup d'état. Sinon, tout le monde a vu les dadis ici. Les générations Comme Comment ils ont maté les narcos. Mais vous, vous êtes là aujourd'hui. Quelle lutte vous faites contre ça c'est quand on saisit des colis à l'étranger. Vous les voyez faire le semblant. Puis, on a fait des luttes. On a rentré un Nigérien ici. Personne ne voit la photo du nigérien Personne ne voit le Nigérien en prison. Dans la bouche que vous allez distraire les gens. Des bandits, des narcos. Vous n'avez même pas honte. Vous avez détruit ce pays-là. Mais allons-y seulement. Les militaires, je vous ai dit, les États-Unis, ils ont l'œil sur eux. L'Union européenne, même les pays asiatiques, je vous ai dit, les bandits là, ils vont finir dans les prisons ici, aux états unis Les Américains, eux, ils ne bavardent pas. Hein. Ils observent. Tu vas tourner, tourner, tourner. Tu tombes dans leur piège. C'est fini. Beaucoup de ces narcos sont là aujourd'hui. Ils ont des passeports diplomatiques. 1700. Vous avez tous entendu Bachir. C'est pourquoi ils ont mis Bachir à l'heure là de côté. Vous avez vu, Bachir s'est fâché à un moment donné. Il a demandé. Tous ceux qui ont pris des passeports de service, de les rendre. Est-ce que actuellement, vous entendez Bachir parler Ils ont tapé Bachir aussi sur sa tête. Tu te prends pour qui C'est notre pouvoir, hein. Tu n'es qu'un simple ministre. Sinon, lui, il voulait peut-être bien faire. Mais aujourd'hui, regardez, vous entendez Bachir parler Au début, il était chaud chaud. Mais depuis qu'il a parlé, l'affaire des passeports de service. Est-ce que vous entendez Bachir encore de la sécurité parler moi, je vous ai dit, on est face à des bandits, à des hors-la-loi, à des bambins, à des tonneaux vides, des gens qui sont venus pour gâter ce pays. Ils n'ont aucune notion de la République, ne se ce que des faux types. Tous ceux qui ont envie de faire aujourd'hui, regardez les nominations. Un jeune directeur qui est là, compétent, très bien calé, tant que tu, toi, tu n'es pas avec eux, tant que tu ne cours pas derrière eux. Tant que tu ne t'affiches pas, tu n'écris pas, tu ne fais pas des écrits. Mamadi dit Dumbuya, non, c'est l'homme la solution. Demain, tu vois un décret pour rien du tout. Et ils ne savent même pas. Les gens ont étudié pour ça. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est des compétents qui doivent occuper ces postes. Non, on vient, on les balaie. Ceux-ci sont assis. Maintenant, des tonneaux vides sont dans les bureaux. Et là, on est là, on va prier pour que la transition ça réussisse. Vous n'avez rien compris Vous n'avez rien compris hein? Vous n'avez rien compris Il faut mettre de l'eau dans, dans un saut. Tu vas dire que non, le poisson, tu vas pêcher le poisson là-bas. Ça dit vous-même, vous voyez que c'est impossible. Et vous êtes là à faire rêver les gens. Que non, ça va aller. Une année, une année et deux, après une année, trois mois, ils n'ont rien foutu. Ils viennent nous dire deux mois, deux ans, 24 mois. Les États-Unis mettent le chrono, ils sont fâchés. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas la volonté. Ils ont fait une année, trois mois. Quinze mois d'abord, avant de parler de la durée de la transition. Et même ça, ce sont eux qui ont demandé. Les 24 mois. Uh -huh. Les 24 mois, là, on vous rappelle encore, il y a problème. Donc c'est pour vous dire, moi, chaque fois, je vous ai dit ici, wallah, oh, ce n'est pas le dialogue qui fera partie de Mamadi Doumbouya. Tant qu'on ne met pas le feu derrière ce bandit-là, il ne va pas partir. C'est un bandit qui est là, Mamadi Doumbouya. Je vous dis, c'est un bandit qui est, qui est en face de vous. Vous pensez que c'est un soldat patriote Vous pensez à Johnny Rillis ou bien Thomas Sankara Non On est loin de ça. Mamadi, il n'est qu'un simple bandit, gangster, un brigand, un traite. Et vous allez vous asseoir à rêver pour dire non, oui, la Guinée, il aura le changement.